Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui avec la géométrie dans l'espace. On a vu lundi le vocabulaire, les faces, les sommets, les arêtes. Compter le nombre de faces, le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, réussir à faire le patron d'un cube, le patron d'un pavé droit, d'un parallélépipède rectangle. Vous deviez ensuite euh, compter le nombre de petits cubes y avait, donc ici il y en avait 4 x 6, 24, la 24, la 40, la 36, la 24. Si vous êtes trompé, c'est pas grave, vous corrigez, vous essayez de recompter pour trouver le bon résultat. Certains m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à voir bien en dessous. Mais oui, mais il y avait la pièce jointe dans le cahier de texte, comme aujourd'hui il y a la pièce jointe de, de la leçon des exercices dans le cahier de texte, donc il faut aller la regarder. Voilà. On continue aujourd'hui. Pour chercher la formule générale, là, on ne va pas les compter un par un, nos petits cubes. Par exemple, compter le volume de ce grand pavé droit. Alors, ce qui est magique dans GeoGebra, c'est que on peut le diminuer en tout petit. Hop, là, il n'y a plus qu'une colonne. Là, il n'y en a plus. Et un cube. Voilà. Et alors, on va essayer de dessiner. Si je prends des cubes ici, là, par exemple, ici j'en ai mis 6, j'en ai mis 6 en bas. Puis après, là par exemple, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 6 x 8, là j'en ai 48 des cubes. Et après, si je rajoute une plaque, ben, je vais avoir 48 plus 48, 96. Une troisième plaque, 48 plus 48, 48. Donc. Euh, je ne sais plus à combien j'en suis. J'en suis à 144, euh, je crois. 144 petits cubes. En fait, je peux faire 6 x 8 x 3. Mettez en pause si vous avez, le temps, si vous avez besoin de temps pour comprendre. Moi, je continue. Je retiens, donc je retiens bien. Hein? 6 x 8 x 3. Et c'est ce qu'on va travailler, donc vous continuez sur votre cahier en partie leçon petit 2, cas général. Vous tracez un segment de 1 cm. Ben voilà, qu'est-ce que c'est que ça C'est 1 cm. Donc vous dites ça c'est 1 cm. Vous tracez maintenant un carré de 1 cm sur 1 cm. Vous le coloriez ce carré. Qu'est-ce que c'est que ça Et ben ça, ça s'appelle 1 cm centimètre carré. si maintenant vous retracez un centimètre carré que vous tracez le même carré derrière et que vous reliez les sommets et que vous coloriez la face de devant la face de droite la face du dessus qu'est-ce que vous avez obtenu en fait vous avez obtenu un centimètre cube vidéo en pause et vous reproduisez ça Maintenant, vous allez représenter un rectangle de 5 cm sur 3 cm. Moi, j'ai tracé un quadrillage là, parce que sinon, j'en avais pas ma feuille, elle était toute blanche. Mais vous, vous avez des carreaux, donc c'est pas la peine de tracer ces quadrillages. Vous tracez juste votre rectangle de 5 cm sur 3 cm. Qu'est-ce qu'on a vu hier pour pouvoir tracer un pavé droit La recette magique, c'est que là, j'ai mon rectangle de 5 cm sur 3 cm. Je vais mettre un point, donc je pars d'ici par exemple en haut à gauche, et je vais trois carreaux, non je vais aller. deux carreaux à droite, un en montant, et je vais tracer le même rectangle. Donc un rectangle de 5, 1, 2, 3, 4, 5 cm, 5 cm sur 3 cm, 1, 2, 3. Tout le rectangle je trace, je ne m'arrête pas là, là, je fais le rectangle en entier même si ça perturbe mon cerveau, je fais le même rectangle. Et une fois que j'ai fait deux rectangles, c'est facile. Puis je vais mettre en pointillé les arêtes qui sont derrière. Voilà, donc j'ai représenté mon pavé droit. Euh, si vous avez besoin de mettre la, pause, la vidéo en pause, allez-y. Sinon, moi je continue, donc vous reprendrez ensuite. Donc si vous imaginez par rapport à tout à l'heure là, Ici, j'ai 5 cm, donc je vais pouvoir mettre 5 cm cubes l'un à côté de l'autre. Devant en bas, on peut mettre une ligne de 5 cm cubes. J'ai mis 5 petits cubes devant là, et sur la base du dessous en profondeur, on peut cumuler combien j'ai ici ben, Par exemple, je choisis qu'il y a 2 cm de profondeur. S'il y a 2 cm de profondeur, je vais pouvoir cumuler 2 lignes de 5 cm cubes. Deux lignes de 5 cm3, ça va m'en donner 10. En hauteur, en hauteur j'ai 3 cm. Donc la plaque là, je vais pouvoir superposer 3 de ces plaques. Ce qui va me donner 3 fois 10 cm3. Au final, combien j'ai 2 fois 5 cm3 en bas, fois 3 plaques. 2 fois 5 cm3, ça en fait 10. 10 cm3 fois 3. 10 cm3 x 3 plaques, ça va me donner 30 cm3. On retient, pour calculer le volume d'un pavé droit, on fait 5 cm x 3 cm x 2 cm. Évidemment, on change les nombres quand ça change de nombre. Vidéo sur pause, le temps que vous recopiez ça sur votre cahier. Maintenant, vous vous mettez en partie exercice, vous écrivez la date, on est le 29 avril, et vous devez commencer par reproduire un pavé droit. Comment on fait Recette magique, je commence par tracer un rectangle, celui que je veux. Donc moi j'ai fait un rectangle là de 10 carreaux. Moi j'ai fait un rectangle de 10 carreaux sur 7 carreaux. Une fois que j'ai mon premier rectangle, je pars du coin en haut à gauche. Je vais par exemple 3 carreaux à droite, 2 en montant. J'arrive là. À partir de là, je fais le même rectangle, un deuxième rectangle complet. Je vérifie que j'ai bien mis 10 carreaux et 7 carreaux. Et là, même si c'est perturbant pour mon cerveau, je termine mon rectangle. Parce que si j'ai bien mes deux rectangles, après, c'est très facile de terminer. Je mets les pointillés ces trois arêtes-là. Et je dois calculer le volume. En centimètres. Là, il y a 10 carreaux, donc ça fait 5 cm. Là, il y a 7 carreaux, donc ça fait 3,5 cm. Et puis, on imagine qu'ici, on ne peut pas voir bien parce que c'est en perspective, on imagine que ça fait 2 cm. Comment vous calculez le volume Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure Le volume, on fait en bas, 5 cm x 2 cm. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure Qu'ici, on pouvait mettre 5 cm3, des petits cubes, hein, de 1 cm de côté. 5 cm3, 2 fois et une fois qu'on a calculé ça, on multipliera par la hauteur, ici elle est de 3,5. Ok, et eh bien j'écris, je pourrais mettre 3 plaques et demi. Je continue mon calcul, 5 cm3 fois 2, ça fait 10 cm3, fois demi. Et là, vous posez votre opération et vous trouvez le résultat. Vous complétez. Pause. Sur la vidéo. Maintenant, je dois reproduire un cube. Recette magique, pour reproduire un cube, je commence par tracer un carré, celui que je veux. Par exemple, 7 carreaux sur 7 carreaux. Recette magique, une fois que j'ai tracé mon premier carré, je pars d'ici en haut à gauche. 2 carreaux à droite. Ah tiens, non, je vais faire comme tout à l'heure. 3 carreaux à droite, 2 en montant. Et à partir de là, je refais le même carré. Je vérifie que j'ai bien 2, 4, 6, 7 carreaux, 2 carreaux. 4, 6, 7 carreaux, et là je m'oblige à terminer mon carré. 7 carreaux et 7 carreaux. Parce qu'à ce moment-là, je suis sûre de pouvoir tracer mon cube facilement. Les pointillés. Je reviens à mon calcul de volume. Alors progressivement, il va falloir s'habituer. Là j'ai 7 carreaux, ça fait 3,5 cm. Là ici j'ai 3,5 cm de profondeur et 3,5 cm de hauteur. Ben à ce moment-là, le volume, je vais devoir calculer 3,5 fois 3,5 fois 3,5. Je vous laisse calculer 3,5 fois, fois 3,5 vidéo en pause 5 x 5, 25 je pose 5, je retiens 2 5 x 3, 15 et 2, 17 je fais comme si c'était des nombres entiers donc 3 dizaines donc je décale 3 fois 5, 15 je pose 5, je retiens 1 3 x 3, 9 et 1, 10 je peux donc ad additionner maintenant mes 175 unités et mes 105 dizaines 5 5 et 7, 12, je pose 2, je retiens 1, 0 et 1, 1 et 1, 2, 1. Il y a un chiffre derrière la virgule, un deuxième, donc ma virgule est là, 12,25. Donc ici j'ai 12,25 et multiplié par 3 et demi. Je vais donc maintenant refaire une autre opération, 12,25 fois 3 et demi. Je vous rappelle qu'on aligne les chiffres à droite. On ne s'occupe pas de la virgule au début, on aligne les chiffres à droite dans une multiplication. Ici, ça va être la ligne des unités. Et ici, la ligne des dizaines. Puis j'additionne, je trouve mon résultat, que je mettrai ici. Maintenant que vous avez écrit la leçon en partie leçon, cet exercice en partie exercice, vous en êtes au troisième travail. Learning gaps. Et vous avez ces différents exercices-là à faire. Bon courage